Salut, toi! Es-tu prêt à te transformer en petit ornithorynque avec moi? Allons-y! Mini-Yoga! Mini-Yoga! Bienvenue à Mini-Yoga. Est-ce que tu reconnais où nous sommes? Eh oui, nous sommes dans la brousse australienne où habitent plein d'animaux exotiques. <rire> oh! Regarde! Un koala? <rire> Bonjour, petit koala. Oh. Allez, respire l'air de la brousse australienne avec moi. On inspire. Oh! Quelle chaleur! Oh. Monsieur le soleil brille fort. Je crois que c'est le temps de mettre notre crème solaire. On sort notre bouteille. On en met sur nos mains, on frotte nos mains, on en met sur nos bras, notre dos, notre ventre, nos jambes et nos pieds. Oh! J'avais presque oublié. Il faut mettre notre chapeau pour protéger notre tête. Et hop! Nous voilà bien protégés maintenant. C'est l'heure de s'échauffer. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On se met à quatre pattes nos mains sur nos épaules, nos genoux sur nos hanches. On inspire, on regarde vers le haut, on expire, on courbe le dos et on laisse tomber la tête. On inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire et on expire. Et on retourne au centre, le dos bien droit. On replie nos orteils, on pousse avec nos mains et nos fesses sont en haut. On s'étire comme ceci et on fait pédaler nos pieds pour un bel étirement des mollets. Et on pédale, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale et on pédale. Un bon travail! On marche vers nos mains, on inspire, et on lève nos bras vers le ciel et on dit bonjour à Monsieur le Soleil, bonjour Monsieur le Soleil, bonjour petits oiseaux, oh, bonjour nuages, bonjour ciel. Et on redescend. Et on dit bonjour au sol, bonjour sol. On inspire, on remonte à mi-chemin, le dos bien droit, on regarde vers l'avant, on expire et on descend. Maintenant, tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On pose nos mains au sol. On recule nos pieds vers l'arrière et on descend les hanches et on regarde vers le ciel comme un serpent qui regarde le ciel. Et on fait Maintenant, on pousse avec nos mains et on s'étire comme un chien dingo. On refait la même chose. On fait le serpent. Sss. Maintenant, on pousse avec nos mains et on s'étire comme un chien dingo. Tuff, tuff, tuff, tuff. Bon travail. On marche, on marche, on marche, on marche. On plie les genoux et on déroule le dos tranquillement. La tête en dernier. Et nous voilà bien échauffés maintenant. Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Eh oui! Voici un petit exercice. Mais avant, on va s'asseoir sur nos fesses, les jambes entrecroisées, le dos bien droit et fier. Place ta main sur ton cœur et on va prendre une grande inspiration. Et lorsqu'on expire, on va faire avec beaucoup d'énergie. Ensemble, on inspire, ah! Encore, on inspire. Ah! Bravo! <rire> Maintenant, on place notre main doucement sur le cou et on va faire I avec un grand sourire. On inspire. Excellent. Maintenant, on place notre main sur la tête et on va faire... Mmh. On inspire. Mmh. Une dernière fois, on inspire. Mmh. N'oublie surtout pas de bien respirer tout au long de notre aventure. D'accord? Let's Aiden, wow! oh! Annie, deux! Oh, je suis tellement contente que vous soyez là. Est-ce que vous voyez le kangourou qui saute là-bas? Oui! oui! Il nous invite à partir à l'aventure! Vous entendez ça Oui. c'est le cri de l'ornithorynque. L'orni quoi L'ornithorynque. Il ressemble à ça. C'est un mammifère qui vit en Australie. Il est recouvert d'une fourrure brune. Il a un bec de canard, une queue de castor, des pattes palmées qui lui permettent de nager super vite dans l'eau. De plus, l'ornithorynque est capable de pondre des œufs. Wow. wow. Mm -hmm. Ce n'est pas très commun pour un mammifère de pondre des œufs. Aiden, Alidin, mon ami, il est temps de se transformer en petit ornithorynque! Yeah! Yeah! yeah! Fais comme nous. Écarte tes pieds, prends une grande inspiration, active tes doigts magiques et on se transforme en petit ornithorynque. Ornithorynque, ornithorynque, ornithorynque. On descend dans l'eau. Et on nage en regardant droit devant nous. Et on fait battre nos palmes d'ornithorinque. Nage et chante avec nous. Petit ornithorynque, Petit ornithorynque, Nage, nage, ornithorynque, Nage, nage, ornithorynque. Encore une fois! pe e euh, euh, euh, euh, euh, nage euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, c'est la pluie mais euh, euh, euh, euh, euh, je vois un bateau là-bas au loin. Il faut nager jusqu'au bateau. On se met sur nos fesses. On lève une jambe, on lève l'autre jambe, on lève un bras, on lève les deux. Et nous voilà dans notre bateau. Êtes-vous prêt à ramer? Oui. On rame jusqu'à la rive. Chante et rame avec nous. Peu, petit ornithorèque, peu, petit ornithorèque, rameur à ornithorynque, ornithorèque, rameur or à Encore! Peu, petit ornithorynque, peu, petit ornithorèque, rameur à ornithorynque, ornithorèque, rameur or Oh! Nous sommes arrivés à la rive. Oh wow, vous ramez super bien. <rire> Ouh, nous sommes entourés de grands grands arbres. Oh wow, vite, on s'y abrite. D'accord D'accord. Oh wow. Oh, regarde comme les arbres sont jolis! <rire> Allez, fais l'arbre avec nous. On se redresse. Oups. On place notre pied contre notre jambe, comme ceci. On lève les bras et on se tient bien droit et fier comme un arbre. Allez, tu peux faire comme moi ou faire comme ça. Oh, oh, monsieur le vent essaie de nous faire basculer. Oh oh! On se concentre. On inspire. Et on expire. Encore on inspire. Et on expire. Et voilà, nous avons trouvé notre équilibre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On place l'autre pied contre le bas de notre jambe. On lève les bras et on se tient bien droit et fier comme un arbre. Oh, oh! Monsieur le essaie encore de nous faire basculer. Oh oh! Allez, on se concentre. On inspire et on expire. On inspire et on expire. <rire> Bravo, tout le monde! Nous avons trouvé notre équilibre. Rien ne peut nous faire basculer! N'est-ce pas, Aiden et Anidé Oui, rien oui, ne peut nous faire basculer! Oh, J'adore votre esprit positif! Oh, wow! Regardez! Le ciel s'est dégagé. Il fait de nouveaux oh, oh, oh. oh, Wow! Oh, je me demande ce qu'il y a là-haut. Je crois qu'on devrait grimper l'arbre, n'est-ce pas? Ouais! Oui! Ouais! oui! Allez, grimpe l'arbre avec nous. Que petit Que petit ornithorinque, Grimpe, grimpe, ornithorinque, Grimpe, grimpe, De l'autre côté, on est presque arrivé. Peut-il ornithorinque, petit ornithorinque, grimpe grimpe ornithorinque, grimpe grimpe ornithorynque. Et nous voilà au sommet de l'arbre. Ouais! ouais. Oui. Oui. Oui. Oui. Allez, on inspire leurs frais de la nature. On inspire. J'entends ce bruit-là. Mais... mais... mais d'où vient ce bruit? là Là-bas? Oh, là non, là-bas! Oh! Là-bas! Oh, mais oui! Je vois qu'il y a un tout petit animal qui est en danger. Oh, et c'est un coca! Sais-tu à quoi il ressemble, le coca? À ça. C'est un marsupial qui ressemble à un petit kangourou mélangé à un gros rat. On dit que c'est l'animal le plus heureux du monde à cause de son beau, gros sourire. Oh! Allez, on fait un gros sourire de Coca. Un, deux, trois, souris! Vite, Et merci! On doit l'aider! Ah, oh, mais oui, vous avez raison! Il faut aider le petit Coca. Vite, on doit descendre de l'arbre. C'est comme nous! petit ornithorèque, petit ornithorèque, déiscent ornithorèque, déiscent ornithorèque. On est presque arrivés, l'autre côté. De petit ornithorèque, petit ornithorèque, déiscent ornithorèque, déiscent ornithorèque. Et bravo, tout le monde. Nous sommes finalement au bas de l'arbre. Oh! Oh! oh J'entends encore le petit coca. Oh non, mais... Mais où est-il? Trois points, trois trois Alexi! Oh, mais oui, je le vois. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. Marchons vers lui. On se met à quatre pattes. Et on lève la jambe et le bras opposé Et on fait la même chose de l'autre côté. Marche et chante avec nous. Petit peut petit ornidorynque. Marche, marche, ornidorynque. Marche, marche, ornidorynque. Oh, et nous sommes arrivés. Euh, bonjour, petit Coca. On est là pour t'aider. <rire> oh Oh, bonjour, petits ennites Je m'appelle Kaylee, Kaylee le coca, et j'ai besoin de votre aide. Ma queue est coincée sous cette roche. Oh, non! On, on va t'aider! D'accord. Oui, Kelly, on va t'aider. Bon, regardons cette roche. Oh, elle est très ronde et grande et... Oh très pesante. Je crois qu'il faut s'étirer avant de pousser cette roche. Bon, tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On place notre main à l'extérieur de notre genou et on tend l'autre main vers l'arrière et on regarde dans la même direction. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on retourne au centre. On prend l'autre main, on la place à l'extérieur de l'autre genou et on tend l'autre main vers l'arrière et on regarde dans la même direction. Et on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et on regarde vers l'avant. Bon, je crois que nous sommes prêts maintenant. Est-ce que vous êtes prêts, mes petits Oui! Ouais! oui! Allons-y! Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On allonge nos jambes droit devant nous et on pousse, on pousse, on pousse, pousse, pousse. Allez, chante et pousse avec nous. Petit ornithorec, petit ornithorec. Pousse, pousse, que pousse pousse, pousse, pousse, ornithorec. Allez, on y est presque. On écarte les pieds et on pousse encore. Petit hornitorque, petit hornitorque. Pousse, petit pousse hornitorque, pousse, pousse hornitorque. Et on fait une dernière poussée et on pousse. Ah et voilà, nous avons libéré Kaylee de la roche. Yeah et Kelly nous donne un gros, gros câlin. Oh! Merci, merci, merci, petit ornithorek. Oh, je me sens tellement mieux maintenant. Oh, waouh! Regarde comme elle roule, cette roche. Est-ce qu'on fait comme elle? Oui! Allez, on fait comme la roche. Et on roule! Youpi! <rire> wow! Oui! Chante avec oui! nous. Peu-et-il peu-et-il -or -or roule-roule oui. ornithorec, roule-roule ornithorec. Wouhou! Oh, oh. oh, que c'est amusant de rouler! Encore! peu petit il peu petit -or ornithorec, oui. roule-roule ornithorec, roule-roule ornithorec. Oui. Or Oh, oh, wow! Oh, je me suis tellement amusée avec vous! Et, et si on prenait une selfie pour commémorer cette belle journée? Ouais! ouais venez, venez, venez, venez, venez, venez! À trois, on dit tous Kaylee! Un, deux, trois, Kaylee! <rire> oh, wow! Et comme elle est jolie, notre photo, je vous l'envoie par texto tout à l'heure! À la prochaine, mes amis! À la prochaine! prochaine. <rire> et voilà, c'est déjà la fin de notre aventure yoga. Sur nos fesses, les jambes entrecroisées. Est-ce que tu t'es bien amusé Nous aussi. Allez, on ferme les yeux et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail. On a nagé avec nos pattes palmées on a ramé dans un bateau. De plus, on a profité de la nature. On a grimpé un grand, grand arbre et depuis l'arbre, on a pu voir qu'un animal était en danger. Et on est venu en aide à Kelly le coca. C'est un animal très mignon et très gentil, avec le plus beau sourire du monde. On inspire... et on expire. On inspire... et on expire. On ouvre les yeux maintenant. On ouvre grand les bras, on active nos doigts et on se fait un gros, gros câlin. Et à trois, on se dit merci. Un, deux, trois... Merci! merci. Et si tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci à eux aussi. Merci, Aiden. Merci, Lexi. Merci, Anidin. Merci, Lexi. Et merci à toi aussi. Je m'appelle Lexi.